Je pense que Tchak c'est plutôt intéressant. Après l'As du casse c'est un peu polarisé. Si t'as la pièce t'es bien, si t'as pas la pièce t'es mal. Enfin la pièce, le token. Tchak, j'adore. Hein. Franchement Tchak ça a longtemps été un de mes persos préférés. Très très très très très cool. Avec les buddy j'aimais bien. Même si le buddy en vrai tu, tu l'utilisais pas trop. Mais je trouve que tu pouvais voler, voler les buddy adverses. C'était trop bien. Show me buddy quoi. Euh. Que des vieilles cartes. Que des vieilles cartes pas sexy. Arana, est-ce qu'elle va tenter la stratégie nulle qu'on a essayé hier, la, la stratégie chevalier de la mort Turbo top 8 Enfin, Eternal Knight plutôt Je ne le souhaite pas. Je pense qu'elle peut tester. Lui, il a deux bêtes. C'est pas mal. Ça nous permet d'avoir un token, de vendre, d'acheter ça. Ou up. Achat pouvoir. Non, on va lui prendre le... le lui. La question c'est est-ce qu'on veut un gnoll ou un... La question c'est est-ce qu'il y a plus de gnoll que de Murloc Je pense qu'il y aura plus souvent de ça quand même. Moi j'aime bien faire une euh, Rafam Curve avec ce perso. Et on peut faire d'autres curves aussi. Vous vous en vivant. De toute façon on doit cliquer. Et je pense que si vraiment on n'a pas envie d'acheter, on va up le cas. prochain tour sont en up. Après il y a des plays hein, au jour, on up, on vend ça, on prend. Il ben, y, y a plein de strates différentes. Mais là on fait... Malheureusement on est obligé de casser notre curve. On est obligé de casser notre curve. Mais bon c'est pas si grave. L'idée c'est quand même de tempo avec ce perso parce qu'avec le pouvoir à un moment on peut vraiment choper quelque chose de, de premium quoi. Bon, pour le moment je chope du, de, de la poubelle mais... C'est quoi le tracker qui permet de voir la liste, la tier liste des héros euh, Firestone je crois. dis si je crois parce que j'utilise les deux trackers. Un pour que vous puissiez voir les cartes qui est euh, HS Deck Tracker. Et un pour avoir le widget sur le côté qui est euh, Firestone. Ça doit être un des deux. Tess, taverne 1. Je crois qu'on va juste up et pas cliquer. Là pour le coup c'est intéressant de pas cliquer. Parce qu'elle, elle a vraiment rien à nous offrir. Donc on va juste faire le petit up. Okay. Prochain tour on peut re-up hein, si on veut en vrai. C'est vraiment... Après on pourrait faire deux achats plus pouvoir. Ça peut être pas mal en vendant le chat. N'empêche, le putricide, pour le moment, il a été... Je pense qu'il est vraiment très fort. Mais là, sur... pour le moment, on a fait 5 games aujourd'hui. Sur les 5 games que l'on a joué, il y a eu 2 fois où il a été top 8. Dont une fois avec Super GG. Et nous, on l'a joué deux fois. Et on a fait 3 et 5. Donc c'est fort, mais c'est tellement déséquilibré en tempo que... Bah, c'est vraiment un perso... C'est un peu comme le Zephris au début, quoi. Ouch. Après, il a un niveau de moins. Ouch, quand même. Ah. Je propose un up. Parce que les cartes ne, ne me plaisent pas du tout. Le problème, c'est que si on up, on va se faire taper. Mais là, on va pas acheter ça, quoi. Ouais, on va up et on espère qu'il va up. Bah, la 3, elle est pas très... c'est pas une très bonne taverne. Donc, euh, on pourrait up. La notion de up a bien changé depuis les quêtes. Oui, oui. Bah, déjà, dans, une, dans un début de méta, sur, avant le patch d'équilibrage, dans les deux premières semaines, il y a toujours euh, des stratégies turbo-up pour aller chercher les 6 qui sont fortes. Mais c'est clair qu'en plus les quêtes ça apportait euh... tu pouvais parfois même rester taverne 1 voire 2 en fonction de ta quête quoi. Parfois il y avait des quêtes où tu n'utilisais pas du tout les patterns des persos. Juste t'activer ta quête c'était ton but. Tu t'en foutais de rester taverne 2 même si tu loupais des manas et tout. Tu voulais juste activer ta quête. Maintenant t'es quand même obligé de respecter les patterns quoi. Un minimum. Les buddy aussi tu respectais pas trop les patterns. Tu devais rusher ton buddy. Ah, ça va être compliqué ce combat, Bob. Ouh, ça. La... attends, mais il a fait quoi Comment il a sa Avec ça Il a fait ça et tout, waouh. Oh non, on prend un milliard. Ouais, on prend un milliard là. On pouvait pas se battre de toute façon. On a bien fait d'abandonner. Je ne pas se battre. Ouais, J'ai que des murlocs. Moi, ouais, je me murloc quand même. <rire> ça se fait pas, ça se fait trop pas. C'est drôle, en vrai. Murloc de des... time Murloc time Je <rire> suis franchement obligé là Sinon je suis à 15 J'ai obligé quand même d'essayer de tempo Oh ah là là Murloc sans et tout à l'ancienne quoi On va chercher à la 6 ou à la 5. Run. Run, let's go. Run, let's go. Pardon. Je prends l'info ou pas Allez. Ah, c'est trop fort. Hein. Run, let's go Ah c'est incroyable ça Je suis pas obligé de gueuler mais... C'est vrai que je suis pas obligé de gueuler. Désolé. C'est quand même incroyable ça. Je vais garder pour les triples. Si, si, on gueule, on aime bien. Si, gueule, on aime bien. Ah c'est agréable de gueuler. Bah, surtout là, dans des cas comme ça, t'as trop envie de gueuler, quoi. Sérieux. Parce que là, si j'ai pas Bran, bah, franchement, ma vie, euh... elle a pas trop de, de sens, quoi. Non, mais c'est vrai. Ma vraie vie, hein. Pas que la game. Hein. Ma vie, elle a moins de sens, quoi. Là, pour le coup, euh... là, c'est très sensé, quoi. Merci, Bob. C'est gentil, en tout cas. Merci à toi. Euh, salut Kilucius, bonjour, j'imagine que tu as dû le répéter plusieurs fois aujourd'hui, je m'excuse donc je m'en excuse, pas de souci. t'inquiète pas. J'ai pas très bien compris ce qui se passe avec Hearthstone et BG. En gros, il y a plus de. Ils arrêtent les tournois sur Hearthstone et sur BG. Enfin, ils en font toujours un sur BG, en gros, un sur Hearthstone, mais avec une dotation minuscule et qui va. Euh... Et il euh... y, que... y aura que 8 joueurs dans le monde ou un truc comme ça, enfin. Bon, en gros, ils arrêtent, quoi. Je pense que j'ai envie de up. Là, je peux aller chercher bagargouille avec ça. Bon, oh, ça, c'est trop bien. Oh là là, mais j'ai tout Mais qu'est-ce qui se passe La boule magique Non. Voilà, on s'en moque. Hein. On peut bloquer ça à nos adversaires, vu qu'on est, que est quelqu'un de très méchant. Oh, waouh Oh, waouh, waouh, waouh, waouh Oh là là Oh là là Je suis dé <rire> désolé hein. C'est pas contre vous les gars, hein, mais j'ai envie de gagner ce match, moi Euh non je fais pas le jeu lec Bah c'est pas contre vous les gars Mais je vais les garder en main si ça vous embête pas <rire> J'aimerais trop leur montrer Tu sais comme au poker il y a des sites où tu peux montrer ta main Là, Genre Eh hey, les gars j'ai deux ça c'est ça que vous cherchez depuis tout à l'heure <rire> Quelle angoisse Genre les gars ils sont dans la 6, si, Ils creusent ils creusent moi je les joue pas quoi Ah c'est magnifique hein. Ah, là j'ai de la chance quand même. Mais ça fait des belles games en vrai. La maîtrise plus la chance, ça fait des belles games. Bon, là on va perdre et on va s'en sortir après, j'espère. Dommage qu'on ait pas le petit bagargouille. Ok. Bon, ça va, on prend pas un milliard. Heureusement qu'il a pas ça lui. Hein. On a déjà un, c'est trop. Euh... On va quand même cliquer ne plaisait pas non plus. une pièce pour Oh wow. Greta. Pirate ou Naga. Dans l'absolu Théotard ça marche hein. Ah je pense qu'on va jouer full Murloc quand même Je pense qu'on qu va quand même jouer Murloc mais... Ouais ah, je vais les remettre, je vais les remettre. Hein. Ouais. Il faut les jouer pour euh, lui. Je pense que je vais finir par un boa. Continue à faire ça même si je pourrais mettre lui sur euh, gonfler le rond pour avoir la stat mais je pense qu'avoir des, des murlocs c'est mieux que de la stat alors je suis à 16 mais je pense qu'il faut pas avoir peur c'est vraiment une game où il faut être ambitieux je pense vraiment que cette game je peux aller la chercher enfin le top 1 je pense que je peux aller le chercher si je monte des tonnes Merci Arne le Salut Fichou, une pensée chaleureuse pour le compétiteur que tu es, respect pour ta positivité oh, bah, c'est gentil merci bah, y a d'autres com comme j'ai dit tout à l'heure mais il euh, y a d'autres compétitions il y a des tournois communautaires il y a d'autres jeux que je peux tryharder également hein. peut-être que Marvel snap ils vont proposer une scène euh, intéressante il y aura tournoi bon sur hearthstone les tournois communautaires je ne suis pas fan par contre les tournois euh, le, le circuit j'aimais bien donc ça c'est un peu frustrant mais sur BG les tournois les plus sympas c'était quand même les communautaires je trouve la ah, deuxième Magma lock ou c'est trop Bon, j'ai pas la place. Allez-y, engagez une de ces recrues. L'important, c'est de jouer des serviteurs. On va aller vite quand même Un de perdu, une pièce de gagné. Honnêtement je pense qu'on va l'acheter une... okay. On peut finir par ça ou alors on continue de stater Et on... Là je chatte vraiment en sérieux j'ai toutes ah, les cartes je du jeu Ouais, là vraiment, euh, j'ai tout. Là j'ai vraiment tout là. là. Le nombre de, enfin, voilà, des guetteurs, il y en a, a T'es pas censé en croiser sur toutes les lignes. Hein. Là je fais un rôle, il y en a un quoi. Tu peux, fichu... tu peux créer une fichu cup dotée d'un million de dollars de dotation, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, si Elon Musk par exemple, il aime bien mon live et qu'il veut me financer euh, ça, ouais, avec plaisir. Ou Jeff Bezos au ah, Bernard Arnaud vu que c'est le plus ch le plus richement. Hein. Beau travail. Continuez sur votre lancer. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Oh ouais, trop bizarre. On s'en fout de tripler. Hein. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Ah, mais c'est honteux, c'est honteux, mais c'est honteux. <rire> Même quand j'ai... <rire> c'est trop honteux là. Là, ça se voit, Bob. Ça se voit là ce que tu es en train de faire. Hier, tu as été horrible avec moi. Et là, je sais pas ce que tu es en. Mais pourquoi tu fais ça d'un coup Pourquoi tu dilues pas plus Sans blaguer, moi, ça me dérange pas qu'il dilue la RNG sur plusieurs games. Là, il me donne toute la RNG d'une vie dans une partie. Un peu trop, quand même. Bob, Bob, Bob. donne-moi un brand pendant <rire> Donne un troisième brand pendant pendant qu'on y bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah On bah par le... On va faire par Dieu, mon dieu, mon dieu, j'ai monté une tonne, mais lui il a pris combien, il va prendre combien, j'ai joué combien de cartes dans le tour là Ça manque d'un brand doré, mais bon, on va pas... Hop. Oh là là, mais oh là là, ça prend plus 100%, plus 100. Oh, il y a un triple. Bon, lui il a le board parfait, est-ce que ça va suffire Je suis pas sûr. Et il a le board parfait. Et on a tellement de stats, tellement tellement que... Par contre le problème c'est qu'on arrive pas à le buter, on va lui mettre 20 ouais c'est ça. Bon par contre euh, on, on joue tout le temps 100% contre lui quoi. C'est le plus fort hein, je pense du lobby, il y a euh... ah non elle est morte Tess. De On va booster un peu lui quand même parce que... Oh, oh, peut-être aller dans la 6 pour les poisons, ah, ouais. <rire> Bob, Bob Bob, Bob j'ai l'impression que t'as de l'influence Bob, tu veux pas essayer de remettre de l'eSport dans ce jeu Je <rire> Tu veux pas aller parler aux gros actionnaires s'il te plaît Bob Faut leur dire qu'en fait l'e-sport c'est bien lui qui fera toute la différence. Tu, leur, tu leur offres un beignet gratuit Tenez, Ça leur fera plaisir Nous sommes engagez une recrue tant que vous le pouvez. ça peut-être avec héroïne, ça peut être pas mal, genre titus tu héroïne à la place de Bran pour le dernier combat. C'est toi qui fais tes miniatures sur Youtube Non j'ai un graphiste. Non non je sais pas faire. C'est très simple à faire mais... J'ai pas les compétences. pour apprendre mais j'ai pas trop le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas l'envie. Et je devrais en vrai parce que ça me coûte un peu cher. Faudrait que je m'y mette mais bon à chaque fois je dis ça et je m'y mets, mets pas. Donc Cette game est folle. Hein. Bon, élémentaire, c'est gros en face. Hein. Vous vous débrouillez bien. Élémentaire, c'est quand même assez gros. il a de la stat ah il a le tunnelier mais je pense pas qu'il va le garder contre nous imagine Adieu les petits loups, merci. Merci merci beaucoup. Je bah écoutez, euh, franchement si le gars nous bat, euh, bah juste GG quoi un gros un énorme GG quoi je lui tâte tout le GG sur le front le gars tu pourrais bien mettre des photos de poissons en miniature on regarderait quand même les vidéos toi peut-être mais ceux qui me connaissent pas il faut aussi euh, avoir des jolies des jolies miniatures lui-même j'aime bien le l'idée c'est quand même d'avoir une chaîne YouTube qui soit jolie Bon. En vrai euh, on, est... on a passé l'énorme taunt donc on gagne Mais franchement il est très très costaud le garçon D'ailleurs euh, ça c'est un des counters de mort vivant Notre compo ou la sienne c'est un des Pour moi un des gros counters de mort vivant c'est des tonnes de points de vie Tu montes des tonnes de points de vie et malgré la résilience ça s'éclate En fait c'est le genre de compo qui va se faire éclater contre les anciennes compos poison Mais bon poison ça n'existe pas dans la méta actuelle parce que ça perd contre la résilience Et donc là on a... Vous voyez, on, on fait, enfin, fait final tous les deux parce qu'on a deux compenses alors après on a, on a sûrement chaté parce que lui il a des monstres aussi donc on a chaté dans nos games mais on a aussi la compo qui est counter magnifique hein elle est super cette game elle est absolument sublime